Il sur les étagères de la bibliothèque, la télévision, le meuble de la télévision, les éléments de la cuisine, sous le bureau, par terre dans les points, derrière la porte. Une fois toutes les procédures médicales entamées, tu ne sais pas si et quand tu pourras sortir de Berthaud. Tu sortiras de ton appartement, montré. Ce sera pour te faire apparaître par la mer à la clinique du parc, à catherine -en -en pour un sevrage d'une semaine, qu'ensuite on te conduira dans une clinique neuropsychiatrique à Kissac, tu ne sais même pas où c'est sauf que c'est dans le gars. aucune précision sur la durée de ton séjour au pays des Gueners, ça dépendra sans doute de ton comportement mais de tes états mentaux et physiques, tu t'ables sur trois semaines, mais ça pourrait être plus long, dans ta piole d'étudiant de 25 mètres carrés tu es assis à ton bureau de grande planche sur très tôt. Son corps léger la Son corps léger est-il la fin des Des main arrosés. Encore plus que d'habitude. Un véritable déluge. Un véritable carnage. Cuites répétée un cigarette du condamné. Trou noir succédant au trou noir dit en continu pour t'arracher de l'existence et de ce corps dans lequel tu t'embourbes un grand vide tu sommes en toi-même dans un naufrage volontaire mais non prémédité le poète est un individu de taille moyenne moins, de petit poids, au visage quelquefois incertain souvent hideux le poète fréquemment subventionné par hache ou le RSA vit en studio avec un chat perçant il veut faire fi des conventions cela peut sans fort la mauvaise odeur est l'une des marques majeures du poète, avec la mauvaise éducation et un goût certain pour le cynisme. Cette caractéristique dernière et dégueulasse est souvent, soit dit en passant, l'apanage des poètes expés. Des poètes d'élevage, plus justement vécus et parfumés, ce sont les bourgeois de la poésie, quand les autres en sont les péchés. l'artefaction du Kiziflac, la côte la frisipolation des lilas, l'extraction des cadavres, ma suie sur une eau pierreuse, une caverne aspergée d'essuie-glace, j'ai notes sur butée, sur continent, transvaluation des mire-contrices, la fox en pâte de lapin, la main en gelée, l'action fissile, l'action fossile, l'imminence derrière, micmac d'affaires de clé, floc floc, clic clac, j'ai ton souffle qui me gaspille, tes poils qui luminescent. J'axe, j'axe variemment les conditions de la détente, le cominiarque chez le frisipote. Et alors Sans gueule, sans dégorger, gavé, sans aborder, grillé, gavé, frôlé, falsifié en filiforme, uniquement le dimanche. Si peut-être les écouteurs me feront sourd, je ne veux rien dire sur les oreilles, je ne peux rien en dire. Ça crie très fort dans le poste. Si un jour suffisamment nous considérons que, nous assumerons nos sort de responsabilité et prendrons les mesures qui s'imposent. Et là, vous m'envoyez bien isolé, petit karatéka, aux allures de silure, la moustache cependant, l'accumulation rectale et le lucifolage des ramures. Exécrable, j'ai la glacialité qui pend, alors je reste, alors je ne reste pas, j'ai froid, non plus pouvoir, ça balance. Huit personnes mortes congelées dans des parkings, des voitures, des câbles, des cartons spongieux, des armoires à glace, des images pétrifiées, condensées en route de sommeil long, modérato, crevées dans un fossé nigérian est préférable. Doit-on entrer en guerre Le déploiement de force qui en perd son balbutiant. Le bébé naîtra le 8 avril, des citrouilles sur la terre meuble, à Je n'ai pas entendu Notre-Dame de Paris, je m'en excuse, Je n'ai à perpétuité, je l'ai jusqu'à la couette. Porte ce fascicule, ma grandeur, porte ce chant dont on souffle, gaspillage. Voilà. était le nom d'un angrick cannibale aux dents jaune clair comme le soleil qui s'éprend. Je suis incapable, ne serait-ce que de faire la vaisselle ou de changer d'encourage. Ça pour calmer mes grosses angoisses. Quand bon, je ne demande pas une de bonne excuse, la bon, petite déception c'est mon position de dinguerie. Je suis handicapé à 79%. Le pactole est à 80, une poussière en Mais soyez que je travaille tous les jours à aggraver mon mal, grâce diminished... à la drogue, au comtel, à, à joie médoc, à la masturbation intensive et complétie. Je ne pas manger, je ne peux pas se faire mal. Je n'ai rien à foutre de vous, je n'ai rien à foutre de tout le monde. Il ne fallait pas qu'elle la ramène, cette salope, à l'espace de quelques secondes. Elle est déclimée, de est tendue. La diagonale du fou, ses affres, ses versets, ses versets brisés, Et semblant, qu'elle crève et passant par l'injuste milieu, qu'on a redéfini menti, donc démoli, démolie, donc menti, menti, donc démoli, menti. Comme ce terres. Un sol, j'ai mal, ivre Non, à ouais, chante, Je pas le la la, la, la la c'est la ne la pas le la pas le c'est la rite, la vie, la mante, la vie, la sel. la tu chance, la à la mer, vous mer, la mer, la mer, la diamant, la la mante. Rien va la la chance la la la la la la mer, la elle la jolie la farce que la farce la voilà la, la, main, la, la farce que voilà la, la, main, la, la farce, que voilà la la main, la alors que leur porte, leur vid, leur malchance, leur vendeuse, leur voleuse, leur voiture, leur temps, leur chance, leur vie, alors car nous, nous, nous, ça rigolé, Jolie la farce que voici. On peut en rire et ça ne finit pas, ça tient jusqu'au petit matin stupide. On dit donc adieu l'autre et sa ménagerie, son asme et sa police et tout son être issu du cul comme une conséquence. qu'elle a peur qu'il aspire par contrefaçon parce qu'on doit retrancher un seul clone de ce cœur qu'on a, le prélever sur l'ombre et crier adieu donc sans décever les dents. Réexpédier l'ange et la mésange au salaire ensemble et séparés par des supports, sans exception. Non, tombé, non, non, non, non, non, non, Cobain, disait qu'au bout d'un moment, chaque drogue est chiante. Un chianti, une trace de C. Je me gratte le nez en faisant un bain de bouche avec le café et Je repense à la conversation d'histoire avec Nanette. Oui, le pouvoir corrompt les plus propre. Le pouvoir corrompt même les plus propres. Le pouvoir corrompt même les plus propres. Ennui. Nanette arrivera à 19h, le temps de mourir. Vu qu'une fois, ma vie est en prison, je tourne en carré dans ma cellule. C'est l'allée brisée que je prends mon envoi, je suis la douleur. Les heures durent des jours les jours des nuits, pas de mal à une mouche, pas de danse au-dessus du vide, sur la corde, sert à rien, mais tremble, quand les murs se resserrent, une voile amestrique, au commencement était l'injure, j'écris pour tuer, j'écris de toutes mes forces, En le service dans des les heures les plus longues, le 5 à 7, je vais faire un tour dans les site de foot. mais l'époque points est transferts, et j'adore ça, ça. Je me demande si je veux bien au Barça. Rejoins le Suarez, et des filles. Des de botteuses se ferment à pied, dans des missions et des grilles infectées. 9h48, la net est en retard. Je compte poudé comme un enfant, mais la fin s'y sert. Non, là il y a un moment donné vous merci. full merci. Revoir, voilà Charlie Pétrole Guerre Syrie voilà. ça fait combien de temps Ça dure depuis combien de temps Il est avec... Euh... Voilà. Il coupe la moche là non oui, J'ai la... la... que, la... que des la... moi j'ai plus de J'ai plus de Voilà Voilà, voilà. voilà. Charlie Pétrole, guerre Syrie, ça fait combien de temps Ça dure depuis combien de temps Voilà, Irak, Saddam, Afghanistan, Reagan, Bush, Obama, depuis combien de temps La vague en extase aussi, septembre, il fait chaud. Sans plus bah ouais, il libère, ouais. toujours Est-ce qu'il libère